Mais qu'est-ce qu'on gagne à être certifié bon boss? D'abord, être certifié bon boss, c'est faire partie d'une communauté avec d'autres bon boss certifiés. Également, être certifié bon boss permet d'avoir son profil sur le site web de bon boss et donc d'être mis de l'avant et de permettre aux chercheurs d'emploi de vous trouver. De plus, en étant bon boss certifié, vous êtes invité à des rencontres ou des événements privés avec parfois des experts invités. Être bon boss certifié vous permet d'avoir accès à des formations et des solutions concrètes à vos problèmes. En étant des bons certifiés, vous êtes également des ambassadeurs de valeur au travail, de bienveillance, et vous êtes ainsi des acteurs de changement. Donc, vous vous positionnez comme des exemples à suivre en termes de gestion. Finalement, en étant bon boss certifié, vous avez également accès au bassin de talents, de gens, de candidats qui s'inscrivent sur le site web de Bon boss et qui n'attendent que de travailler pour vous.